Nous avons aujourd'hui l'une des plus grosses mises à jour sur Phasmophobia, la mise à jour Apocalypse. C'est probablement l'une des plus importantes parce qu'elle propose non seulement une refonte du lobby, mais aussi une refonte du gameplay. Non seulement vous avez la possibilité de personnaliser à l'infini votre partie, que ce soit au niveau du joueur, au niveau du contrat ou encore au niveau de l'entité. Nous avons également des maps alternatives, celle de l'asile et du campement. Pour le campement, nous avons une version plus réduite du campement. Et pour l'asile, sa version alternative propose un découpage par cinq segments. Lorsque vous lancez cette map alternative, nous avons des parties de l'asile qui sont condamnées. Aussi, lorsque vous arrivez dans l'asile, vous ne savez jamais vraiment sur quelle partie accessible vous allez pouvoir jouer. Avec tout ça, nous avons un profond rééquilibrage de la difficulté je retrouve les premières sensations de phasmophobie. En tout cas, au-delà de tout ce que j'apprécie dans le jeu, je retrouve le plaisir des premiers instants. <cute> Ouh. Oh Oh non Mon dieu, il y a un palmier à l'intérieur. Ok, c'est cool, ok. Merci beaucoup. Merci. Ah mais c'est presque comme ça qu'on fait une croix. Il y a les fusibles, c'est soit rouge, soit éteint. Donc rouge, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est ok. C'est ça. Ça, ça veut dire que c'est allumé. J'ai pas fait 20 mètres dans l'asile. Ça sent totalement l'ombre, je suis d'accord. Ok. Vous savez que dans Fasmo, l'angle de vue est euh, important, notamment sur le fantôme. Il attaque à vue. Oh. <rire> et si vous courez et que vous vous cachez sur l'angle. En utilisant par exemple les placards qui sont dans le couloir, ça va vous avantager. Oh mais non, mais le revoir, C'est presque une colonne vertébrale, ça, non 5 degrés, c'est frais. Mais c'est fermé là C'est un os Ok, ok. Qu'est-ce que c'est Ok. 10 pour une guitare. N pourquoi j'ai utilisé la guitare <rire> Ok. Très bien. Ah bah merci beaucoup, Deux. 2, il y a des ch... Ouais. Petit indice. Le jeu est plutôt pas mal. On va prendre un petit raccourci. Il y a un endroit qui va nous rassurer. Regardez, là c'est ok. Il est bien. Ça a l'air chouette. Mais, mais moi, je milite pour qu'on utilise euh, intelligemment tous les briquets. Ouais. Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel est votre âge Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel âge avez-vous On me semble les l'espéric. On y va, on pas faire connaissance, je suis plutôt quelqu'un de bon loi. J'arrive plus du tout à dissocier les... Pas Est-ce qu'il va me faire juste un petit câlin hein, ou, ou plus Je ne sais pas trop quoi. Maintenant on part vite. Ouais, c'est ce que j'essaye. La cam est bien posée. Bon on le sort au camion, tu sais quoi? Oh, la... Ouais la dernière mise à jour elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal, hein. c'est ceux qui découvrent la mise à jour elle est vraiment bien. C'est tout faire l'asile en solo. Faut vraiment être très courageux comme moi. Faut avoir aucune conscience. Mais la caméra est, est juste bien posée en fait. Ok, petite fille, petite fille, petite fille. Ok. Est-ce qu'elle n'a pas envie de visiter l'église en mode hein, « Est-ce que, est que quelqu'un a laissé traîner sa colonne vertébrale dans l'église ?» Là, j'ai pas trop. c'est pas trop mon, mon, mon pied là. Ah, ma connote, bah, vous avez compris. Hein? Ok. Est-ce que. On sait pas où. En plus, un objet maudit, là, non, mais ça doit être euh, l'enfer, quoi. Il attaque, ouais, je. je... Ça me rappelle euh, le pitch, sans aller dans, dans la divulgation du thème. Ça me rappelle le pitch du prochain Slashers. Euh, où tu incarnes en fait des fans d'Urbex. Pour celles et ceux qui euh, euh, découvrent. Ou qui risquent de découvrir cette VOD euh, sur la chaîne euh, YouTube. Sachez qu'il y a des alertes en live qui euh, sont activables par les viewers et qu'on entend en live en fait. Essayer de remplacer les cachetons par des suppôts. Ben si, là c'est ce qu'ils ont fait. Ils le remplacent par des suppôts de Satan. Hein. Il est là en face. Il est là en face. Il est là en face. c'était à moi truc que j'avais pas calculé c'est qu'il ferme cette porte il ferme cet accès à la... cet accès là ah je me casse je suis désolé je me casse je me casse mort. Je vous dis, c'est mort. C'est mort. Mais regardez <rire> Ouais, EMF5. Je suis à 30%. EMF5. Je l'ai déjà empêché d'attaquer. Avec le crucifix. C'est mort. C'est mort. Enfin, je pense EMF5. Spectre. Spectre. Ah non, c'est mort! Ah, c'est exactement. Ouais. Non, en, re... en restant dans en le camion, je. Oh? Ah non, non, je, je ne pas en restant dans le camion. On a... Non, mais le truc, c'est que si j'y retourne. C'est une bonne idée! On fait un vote! Spectre, Oni, Goryeux, Reiju. Alors, Spectre, Spectre, Spectre. Spectre, qu'est-ce qu'il dit pour le Spectre Spectre, c'est Spirit Box. Ah, J'aurais dit non. Hein. Euh, parce qu'il n'a pas, pas fait, euh, il n'a pas réagi. Oni, Goryeux, Reiju. Oni, Température Glaciale, non. Ah, température Glaciale, c'est non. Reiju. EM projecteur d'hôtes, Hop automatique. Enfin, ouais, c'est pas. Non. pas l'impression qu'il y a des orbes. pas l'impression qu'il y a des orbes. Je voterai. Gorio Reggio. Orbe, Goryo. Ouais, Gorio, Gorio. Après, ça c'est complètement autre chose. Hein. Empreinte digital. Moi, je voterai empreinte digital. Gorio, je pense. Hein. Je pense... Euh, Gorio. Un ghoun ne se montrera habituellement qu'à travers une caméra. Parce qu'il n'y a personne à proximité, ok Il ne se déplace jamais très loin du lieu de leur décès. J'ai pas l'impression qu'il se palérait vraiment. Hein. Yes <rire> À pied, j'ai fait presque 2 kilomètres, Dont 1 euh, km8 autour du, du meuble. Il a fait, mais... Il a fait 1 km l'entité elle a fait un kilomètre! On avait l'aile. Tout là. Oh, on a un intérieur. On a une cour là. C'était refondu et tout. Enfin, on est retourné. Oh. Oh, non, non, non, non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non. Ok Ok Non mais C'était refendu C'est glauquissime C'est glauque Oh Moi, oh, je veux rester là <rire> Je veux rester là Ok J'ai Oh oh sais même plus d'où je viens là Ouais, la petite cellule capitaine ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Les escaliers, ok. C'est d'avoir une petite. Euh... Le sous-sol, c'est le plus glauque. Oh non Ok. Couloir. Dans le bureau, c'était froid Ouais, mais pour l'instant, c'est froid. Très bien, je sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce que je ressens. Euh, C'est très très gênant. Qu'est-ce qu'il a avec ça hein. Ok. Je sais même pas le. Avec ça. Incroyable. Ah mais je fais floc en plus. Oh pompier bon oeil. Très bien. Oui, euh, oui, bon bah, si j'ai vu. Euh, petit non, non c'est très bien. Ok! C'est débrouillé comme un petit pour finir comme ça. Alors, sachez que ceux qui verront la VOD, que c'est une Tutor, modératrice de la chaîne, qui sortit cette vanne incroyable. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous en pensez. Ok, très bien. L'ancien asile n'existe pas. Enfin, l'asile a été modifié avec la zone la plus grande. Et en fait, l'asile, désormais, a deux versions. Il y a la version complète et la version alternative. La version alternative te propose de visiter l'une des euh, cinq zones de l'asile aléatoirement. Tu ne sais pas sur quelle zone tu vas tomber, qui est accessible et quelle zone est fermée. La mise à jour, elle est, est chouette. Euh, la difficulté elle est un peu plus équilibrée au pied c'est vrai il faut que je prenne en photo le pied exact exact <métitôt> okay. manque plus de du son là. et la modification de la difficulté elle est vraiment chouette la modulation Mmh, mmh, mmh. <rire> oh, je... Secours <rire> JPP de moi JPP de moi <rire> Vas-y, fais coucou. Vas-y, fais coucou. Vas-y, fais coucou. <rire> ah. On a trouvé quelques restes. Enfin, une preuve que l'entité existe. Zoui, plop. Attends. Ah, attends. Euh, preuve, photographie. Hein, baignoire Attends, c'est pas possible. Là. là, justement, les petits post-it avec les petites notifications sur le tableau de bord... C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça personnalise énormément. Ça apporte une plus-value dans euh, l'expérience et une immersion supplémentaire. Quel est votre âge Quel âge avez-vous Quel est votre âge Question à la vice-répondue, quand même. On avait emf 5 je crois. C'était MF5. Écriture fantomatique, on ne sait pas. Spectre. Dots, j'ai pas l'impression. Jumeau. Température glaciale. Il n'y a pas de température glaciale. Il a pas. Euh, je peux barrer glaciale. Je peux, peux totalement barrer glaciale. Ok, 1. Hein, il y en a 73. C'est là, on commence. Là, il faudrait qu'il y ait dots. Il faudrait qu'elle passe en mode nit-nit. Il faudrait qu'elle passe là-dessus. Check, check la baignoire. Non Pourquoi je veux check la baignoire Mais si vous avez quoi Et Si vous ne savez pas ce que c'est une baignoire, je sais pas, faites un truc. Je ne sais pas, mais c'est pas. Euh... Non oh mais check la baignoire quoi Mais euh, sérieux Sans deck Check la baignoire Ah oh, peut-être avec un crucifix Check la baignoire Vas-y hey, hey. Tu veux pas check la baignoire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit, attends, écriture automatique. Ah, c'est vrai. Oh. <rire> non, nope. bah si. les vendredis, on fait une soirée de l'horreur ce soir c'est une soirée chill bien sûr évidemment euh, vendredi soir on va faire la suite de song of horror qui est pour moi euh, rien à voir avec euh, face mot l'un des meilleurs jeux d'horreur que je connaisse ce soir c'est vraiment chill tranquille oh non oh, oh, oh Arrête <rire> qui a fait euh, zouit Le... je t'avais rien demandé je lui pas demandé son âge et, et la vie et elle veut absolument me donner son âge et eh oh écriture fantomatique esprit pour Allez. O stagiaire niveau 303. J'ai fait quasiment 3 km. Total de santé mentale perdue 184 ouais. Moi, c'est toujours à 200 moi. <musique> Bum, bum, bum, bum.